Eh bien, salut à tous les amis je suis content de vous retrouver aujourd'hui on va faire euh, l'ouverture donc de cette euh, foreuse perceuse à colonne avec un euh, laser en croix et taux donc euh, qui vient de chez brico dépôt de 500 watts euh, les forêts on peut mettre de 1,5 jusqu'à 16 mm donc ça c'est pareil la profondeur de perçage 50 mm ça c'est le même on a un plateau de travail 162 x 158 mm qui est évidemment inclinable à plus ou à moins 45 degrés on a euh, la hauteur au, euh, du, donc du pied qu'on peut monter euh, 175 ou à 260 mm et elle fait 17 kg donc on va procéder bah, à l'ouverture au montage et puis euh, on va tester ça et puis on va voir ce que ça donne allez c'est parti Alors la notice c'est en français aussi Voilà On a ici notre plateau là, Pour du neuf euh... enfin, Voilà quoi Vous avez remarqué quand même L'état pour du neuf c'est pas trop trop neuf hein. Voilà. On a sûrement les piles pour le laser. Ici, on a des poignées. Hop. les poignées. Ça sur le côté. Un kit de de montage. Un écrou qui se balade vide okay. euh, bah, vous voyez tout est comme ça ça se balade je pense euh, c'est sûrement une machine qui a déjà été utilisée ou alors une machine euh, qui était montée démonstration. Ici on a sûrement le mandrin parce que c'est hyper lourd. Ouais, bref on regardera après et on va quand même récupérer les pièces qui traînent dans la boîte. Ah. ça de la boîte et puis euh, on effectue le montage. Go. Bon, ben voilà montage terminé euh, dans l'ensemble ça a l'air robuste ça a l'air quand même assez costaud donc euh, on verra par la suite bon. on va faire des petits tests on verra bien donc il y a ces cinq vitesses qui a donc on peut aller voir sur le bouquin donc ici hein, il montre hein, quand c'est tourné le plateau on a le réglage de profondeur ici donc on a que 5 vitesses c'est pas énorme hein. mais on va quand même le chercher jusqu'à 2500 minutes donc finalement ouais, c'est plutôt plutôt pas mal Il nous montre la position pour la courroie donc voilà dans l'ensemble bah, voilà hein. ça vous la voyez un peu plus en détail Ici, on a évidemment le voilà, réglage de profondeur voilà admettons je dois forer hop, que de 3 Hop, on serre et puis quand je descends, je sais pas si je serais le faire d'une main. Hop, voilà, ça bloque. Donc ça descend pas plus bas. Ici on a l'interrupteur, le laser. Hop, voilà. Bon, je pense c'est plus un gadget le laser, mais bon, c'est toujours bien. Et voilà le moteur et ici donc le capot pour régler les vitesses. Donc, euh, on va pas prolonger plus longtemps. Ça a l'air. Ça a quand même. Alors voilà quoi, c'est nouveau, mais ça a quand même 2 trois griffes. Hein. Moi j'aime pas trop ça. Quoi. Donc voilà, j'ai ouvert le capot. Hein. Vous voyez, on est... il y a moins de vitesse que la Parkside, hein. ça c'est sûr. Parkside a plus de vitesse que ça. Sinon, bon, pour changer, c'est changer, très simple, hein. Je vais indiqué là. -haut. Soit du côté de simplicité, c'est plutôt chouette. On montre le tour minute. Hop. comme ça on sait, il suffit de desserrer la petite molette ici. On avance le moteur vers l'avant. Et puis, on change la courroie et on la met à l'emplacement qu'on veut. Alors, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ici, elle est branchée. Et ils ont mis un interrupteur. Donc, si j'essaie de la mettre en route, elle ne démarre pas que le coffret est ouvert donc ça c'est plutôt chouette allez je referme ça et on est parti pour les essais bon bah pour le petit test on va utiliser un petit forêt de 3 un petit forêt de 5 et un forêt de 8 j'ai pris cette foreuse à colonne pour le métal mou. donc on va voir ce que ça donne en tout cas ici euh, vous voyez l'équerre elle est quand même assez grande et euh, elle tient parfaitement Bon ici ça s'est pas serré donc c'est normal mais je veux dire sinon ça tient parfaitement. Voilà. Bon allez c'est parti pour le test. Allez c'est parti, premier test, je filme à une main. C'est avec le forêt de 5. une vitesse trop élevée n'avais pas réglé donc euh, c'était ça si ça marche très très bien allez on est parti pour le forêt 8 allez troisième essai le forêt 8 Facilement. Sans souci, le moteur rame pas. Franchement, ça va très très bien. Plutôt satisfait. Bon, les dimensions. Quand elle est montée. On est à 60. 60 cm de haut. En largeur, avec le moteur à peu près. Hein, on n'est pas un centimètre près. Voilà, on est aux alentours de... 42-44 cm et le pied ouais, 30 cm le pied et en largeur il fait 18 18 cm alors euh, quoi dire sur cette foreuse à colonne bah, personnellement au début euh, un peu euh, sceptique hein, quand on voit euh, les matériaux euh, on se dit qu'ils ont déjà été montés quoi. mais bon a la rigueur c'est vrai que l'esthétique c'est pas super grave. Honnêtement le moteur est très suffisant, il rame pas. Euh, moi je trouve que ça fonctionne bien. Au niveau des étaux, euh, bah les étaux ici, une fois qu'on serre, il n'y a plus rien qui bouge. Ici derrière, pareil, hein, ici on serre un tout petit peu, il n'y a plus rien qui bouge. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Le moteur est assez puissant, c'est vrai que le laser, bon bah, je ne l'ai pas testé. Hein. C'est pas... un petit gadget. Hein. Je m'en servirai peut-être un jour, mais bon. Voilà, pour le prix, bah, c'est très bien. Ça reste dans, dans les coordonnées d'un bricoleur comme moi. Donc euh, voilà, c'est juste euh, que bon, elle a que 5 vitesses comparé à celle de Lidl où elle a 9 vitesses, je pense. Et euh, on a un interrupteur qui est ici, un interrupteur frontal qui est là. Sinon, à part ça, bon voilà, je ne peux pas en parler plus, je ne l'ai pas eu dans les mains. Je suis plutôt content de mon achat, franchement. a ai l'air de bien aller, ça fait pas de bruit, ça tourne très bien. Le premier trou, j'ai raté parce qu'en fait, j'étais en 2500 tours minutes. En fait, sur, le, sur le carton, il marque 1900, mais on s'allait jusqu'à 2500 en changeant la vitesse. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, j'étais en 2500 et j'ai cramé ma petite mèche. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur le moteur. Hop, hein. Voilà. On est à voilà. 500 watts, de 1,5 à 16, enfin, je vous ai déjà dit, hein, tantôt à hein, vitesse on sait varier de 600 à 2500 tours minute, mais en fait ici on le voit. Et on est à 15 kg d C'est une machine qui est plutôt correcte pour le prix, hein. elle a l'air de faire son taf. Donc voilà, je suis content de vous l'avoir présenté. J'espère que... Ça pourra vous servir si vous cherchez une petite perceuse à colonne, mais que vous savez pas laquelle acheter. Celle-ci est plutôt chouette. De toute façon, vous la verrez sûrement dans mes vidéos à l'action. Donc voilà, si t'es pas abonné, bah abonne-toi et puis tu verras la suite. Donc voilà, mon petit backstand, fabrication maison. Ici, j'ai repris des moteurs, je vais bientôt restaurer aussi. Donc euh, peut-être que je vais en mettre un sur mon backstand, je sais pas. Comme ça je pourrais peut-être récupérer mon tour qui est là-bas. Donc voilà. Allez là-dessus, je vous laisse. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis euh, à bientôt. Ciao